Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer avec l'Olympique de Marseille. Quelle est cette malédiction D'où vient cette malédiction Ça fait plus de un siècle que vous n'avez pas réalisé de grandes choses en Ligue des Champions. Ça fait plus de un siècle que vous êtes devenus des bambins en matière de Ligue des Champions. Vous vous rendez compte 13 ans, voire 14 ans, voire 15 ans de participation en Ligue des Champions sans marquer le moindre but. Sans gagner la moindre victoire. hein? Le dernier joueur à avoir marqué en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille, c'est Suleiman Diouara. Mais non, mais c'est pas la peine. Donc Marseille, nous on a vu que vous, vous étiez vraiment très très fort en matière de bagarre. Mais dès qu'il s'agit de jouer au foot, il n'y a plus personne. Alors que vous avez la plus grande bouche de France. Mais ce pas possible, ça. Vous allez en Ligue des Champions pour représenter la France Vous nous affichez à chaque fois que vous êtes qualifié en Ligue des Champions. Non, mais nous, c'est terminé. On ne va plus croire en vous en matière de Ligue des Champions. Enlevez l'étoile. Il faut retirer l'étoile. Ça y est, il y a prescription. Hein À jamais les premiers, à jamais les premiers. À jamais les premiers mais toute leur vie, maintenant, ils sont derniers. Voilà, donc nous, en 93, on a gagné en premier, donc c'est nous les meilleurs, on l'a fait avant. Mais vous, avez, vous, vous vous rendez compte que les joueurs qui l'ont gagné, là, ils sont loin d'être au niveau que les joueurs que vous avez aujourd'hui. Hein vous aviez des joueurs historiques, des joueurs de classe mondiale. Là, on vous ramène des joueurs de classe mondiale à Marseille pour que vous puissiez jouer en Ligue des Champions. Vous arrivez, vous vous faites fracasser par Francfort par les Tottenham. Donc là, maintenant, vos chances d'être qualifiés en Ligue des Champions sont encore compromises. Non, franchement, là, ça me déçoit. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Voilà, le Paris Saint-Germain, ouais, voilà, le Paris Saint-Germain. Maintenant, vous, vous arrivez en Ligue des Champions, même une baguette de pain, vous n'arrivez pas à l'ouvrir à, à pour tartiner avec. Hein Une passe, deux passes vous faites des passes décisives à vos adversaires. Vous avez oublié les règles de football. Votre entraîneur, il pleure. Le stade, il... vous, avez, vous avez en plus hein, l'un des meilleurs publics, si je ne dis pas dans toute l'Europe. Bon, on ne va pas dire dans le monde parce qu'il y a l'Amérique du Sud aussi et on connaît eux comment ils sont malades. Mais là, là vous avez l'un des, des stades les plus chauds de France. Et vous arrivez à vous faire... Malmenés par une équipe de Francfort. Ils sont venus avec tous leur, leur, euh, euh, leurs supporters. Vous les avez tous massés. Hein? Leurs supporters, ils ont commencé à dire ah, ah, ah, Je ne sais pas quoi. Ils sont venus dans les rues de Marseille. Vous leur avez montré. Mais quand c'est sur le terrain, vous ne leur montrez pas. Hein? Franchement, je suis trop déçu. Je suis trop déçu. En tout cas, euh, je sais qu'il y a des Marseillais euh, qui sont encore en train de pleurer par rapport à la défaite. Nous, euh, on ne va pas se mentir, on a bien rigolé. Même si euh, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'ils nous représentent. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait deux équipes françaises qui quand même euh, réussissent à faire euh, euh, des choses euh, euh, à, à, en Ligue des Champions. Mais si vous n'arrivez si vous pas, vous pouvez aussi échanger votre place avec l'équipe de Lens. Hein si vous n'arrivez pas là, vous changez d'équipe. Il y a d'autres équipes qui peuvent jouer à votre place. Mais on en a marre là. Contre Francfort, je ne dis pas qu'ils sont nuls. Mais là, c'est bon. Vous êtes le deuxième deuxième du championnat, voire premier avec euh, euh, euh, euh, Execo. Tu perds contre Tottenham, tu perds contre Francfort. Non mais attends, c'est quel niveau que vous avez, vous, l'Olympique de Marseille Hein J'ai pas envie d'être insultant, mais euh, OM, qu'est-ce que ça veut dire Hein Ça veut dire Olympique de Marseille Ou bien ça veut dire 11 mecs sur le gazon Qu'est-ce que ça veut dire 11 mecs, 11 meufs, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, OM Hein On mange Hein On marque pas Qu'est-ce que ça veut dire On comprend plus Droit au but, droit au but de quoi Droit au but le magasin Hein Mais non. Pas pas, pas pas pas. À jamais les premiers à réaliser un tel record de défaite en matière de Ligue des Champions. Et franchement, je ne dis pas ça pour me moquer. Hein. Ça m'attriste. Vous êtes là, vous parlez là, il y aura, il y aura Paris Saint-Germain contre, contre Marseille. Vous allez dire, voilà, vous allez voir les Parisiens, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Regardez, regardez, oui, oh là là Hein Il y a deux ans, vous avez fait la fête parce que le Paris Saint-Germain a perdu la finale. Maintenant, regardez ce que vous... Mais non, mais franchement, même un peu de dignité quand même, hein Non, mais battez-vous, là, arrêtez de vous faire fracasser en Ligue des Champions, là. C'est bon, j'en en a marre, là. Au début, c'était drôle. Là, ça fait, ça fait trop longtemps que vous perdez. C'est beau, c'est plus marrant, la blague, elle est finie. Commencez à jouer au foot. hein?